Bonjour et bienvenue sur bipolaire et alors. Que vous dit votre inconscient quand votre conscience s'active La vie de chacun reste peu acceptable en raison de ce qui nous affecte dans le monde, comme le réchauffement climatique, la situation économique, le fonctionnement de la société, les factures à payer, peut-être même d'un véhicule à racheter, mais aussi des sentiments affectifs et bien sûr, le trouble bipolaire sont autant de souffrances qui affectent notre inconscient. Et dès que ça fait mal, eh l'inconscient utilise des mécanismes de défense pour se protéger des souffrances. Pourquoi Eh bien, parce que la conscience et l'inconscient sont antagonistes et jouent chacun un rôle précis face à l'adversité de la vie. D'autre part, l'un complète l'autre dans son entier et sont indissociables. Chacune de ces deux structures possède un pouvoir sur l'autre, à savoir que la conscience a le pouvoir de l'action, donc d'agir, et l'inconscient possède le pouvoir du contrôle par la douleur. En général, l'inconscient, pour cela, a recours à des mécanismes de défense comme un bouclier pour se protéger de la souffrance. En même temps, dites-moi qui pourrait accepter l'injustice ou la trahison dans son décor eh bien je vous dirai personne. Ainsi, la réalité impacte vos émotions et qu'elles soient désagréables ou agréables et quand vos valeurs ou votre affect sont pris pour cible, eh bien l'inconscient s'en Pour cela, il vous fait adopter des comportements physiques ou psychologiques allant même jusqu'à saboter vos actions. Effectivement, notre inconscient crée des peurs qu'il puise dans nos conditionnements affectifs et dès lors, vous ressentez un mal-être ou encore des tensions musculaires. Et ainsi, il préserve d'après son dictat notre équilibre émotionnel. Idéalement, pour s'équilibrer, eh l'action devrait se pratiquer sans avoir peur de souffrir. Mais comme nous le savons, la peur est régie par l'inconscient. Donc, pour abaisser cette peur, eh bien, notre conscience doit rassurer l'inconscient à l'instant T, c'est-à-dire dans le moment. Et c'est exactement ce qu'il ne sait pas faire. Vous l'aurez compris, pour éviter le processus de l'inconscient, eh il est important de vivre en conscience, c'est-à-dire en mode présent. En effet, l'objectivité met un terme à la capacité de distorsion de l'inconscient. Alors, comment faire Eh bien, en étant objectif, c'est-à-dire d'interpréter des faits pour des faits, sans jugement de valeur. Un jugement de valeur est une pensée qui ajoute de la valeur négative ou positive à une situation que l'on traduit d'après son ressenti. Et oui, une valeur positive reste une valeur ajoutée qui influe sur la réalité puisqu'elle l'embellit et bien sûr la déforme. Vous voulez un conseil Eh bien... Apprenez à conscientiser en portant votre attention sur les faits et rien que sur les faits. Et vous remarquerez que dès lors, la douleur s'estompe rapidement. Donc, ce qui vous fera progresser dans l'objectivité avec le trouble bipolaire, eh bien, c'est de comprendre votre fonctionnement entre deux crises pour gagner en confiance en soi avec le trouble bipolaire. Ceci étant, ce phénomène est connu depuis longtemps. Cependant, beaucoup de personnes vous disent « Ok, c'est ce que je vais faire à partir de maintenant » mais elles font tout le contraire et passent ainsi à côté de leur existence préférant vivre consciemment en mode inconscient c'est-à-dire dans le passé ou le futur ou pire encore dans leur ruminement mental, sans vivre leur vie dans l'instant parce que ce présent est encore perçu comme inacceptable, donc dangereux pour l'inconscient. Bien entendu, le concept bipolaire et alors répond à cette problématique de progression dans un cadre de vie propice à l'apprentissage avec des outils en ligne. 24 heures sur 24, des expériences, des partages. Et bien sûr, je vous conseille mon livre Coach et solutions sur Amazon, appui de conseils pour plus de stratégies, plus de résultats, car comme vous, eh bien, je suis bipolaire. Voilà mes amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Pour commander le livre Coach et solutions, et eh bien cliquez sur le lien de la description juste en dessous. Ou alors, retrouvez-le directement sur votre compte Amazon. Bien sûr, en attendant, si vous avez aimé, eh bien, likez-moi maintenant. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.